entreprise, emploi, éducation, innovation, environnement, infrastructure, agriculture, pêche. L'Europe intervient au quotidien pour tous les Guadeloupéens. 11 000 actions ont déjà été financées et un milliard de fonds européens sont à nouveau disponibles pour notre archipel. En mai, c'est le joli mois de l'Europe en Guadeloupe. Débats, expositions, concours photo, films, visites de projets, ateliers, conférences. En mai, découvrez l'Europe près de chez vous.